Bonjour Thierry hey, Salut Jean-Michel, j'espère que vous êtes prêt. Euh, pas du tout Thierry, pas du tout. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de commenter des matchs de foot, euh, tout ce qui est ski tout ça, on y connaît. Est-ce qu'on passe tout de suite à l'interview des sportifs C'est quoi les, les poteaux de corner sur la piste là Alors je suis avec Pierre, notre futur champion en saut acrobatique à ski. Alors Pierre, tu es prêt pour aujourd'hui euh... J'ai prêt. J'ai prêt. Non mais je veux dire, est-ce que tu as une stratégie Tu as préparé tes sauts euh... Oui... Euh, J'ai... J'ai skié... J'ai... Euh... Bon, on n'a plus le temps. Euh, ça va bientôt être le début de l'épreuve. On te souhaite bonne chance Pierre. Ah euh, Oui... Oui... Alors, on est avec Célestin Flanchon, le doyen des sportifs olympiques. La victoire est à ta portée. Comment Penses-tu pouvoir gagner malgré ton grand âge euh, Bien sûr, je peux gagner. Je ne suis plus très jeune, mais euh, encore... Euh, je... D'accord, mais d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour battre euh, tes adversaires Notamment euh, Peter Person, l'américain. Euh, C'est pas compliqué, il faut... Euh, euh, il faut... Euh... Il faut que j'aille au BCN. Ah oui. Euh, on laisse euh, Célestin Flanchon se préparer. Et où sont mes chaussons Alors je sais que Fiona Fessard, qui est peut-être notre future championne olympique de patinage artistique, Fiona, tu penses y arriver pour ces jeux oui, bien sûr, c'est moi qui vais gagner. De toute façon, je suis la plus belle. Personne ne peut avoir ce titre à part moi. D'accord, mais tu t'es un peu mieux préparé qu'au jeu de 1980, où il y a eu quelques incidents Oui, oui j'ai appris à me maquiller, à me coiffer, et puis j'ai la plus belle des tenues. Non, non, mais je veux dire, physiquement, les, les sauts, les, les figures, tu t'es entraînée Bah non, j'ai pas eu le temps. puis c'est pas important de toute façon. Ah euh, bon, d'accord, Bah, ouais. écoute, on a interviewé ton entraîneur, justement. Euh, on va regarder les images, et puis tu vas nous dire ce que tu en penses. Regardons. Je suis l'entraîneur de Fiona, oui, parfaitement. Elle a commencé le patinage à l'âge de 3 ans, oui. n'y arrivait pas du tout, non. Pas du tout. À 10 ans, tout a changé, oui. on n'y arrivait toujours pas, mais... J'ai compris une chose très importante. Il faut jamais abandonner, il faut jamais arrêter. Oui. Même avec une scoliose, une chambre de bois, il faut poursuivre son rêve, oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit ton entraîneur il a pas tort sur un point, c'est vrai qu'à 10 ans, j'ai galéré vraiment. Mais maintenant ça va mieux Oui, j'ai suivi des tutos de maquillage, j'ai appris à me coiffer. Mais euh, niveau patinage, je veux dire... Bah écoute, euh, on te souhaite euh, bonne chance pour ces jeux. Merci beaucoup, et puis de toute façon je suis convaincue que je vais vous éblouir. C'est parti pour les Winter Games, euh, les Jeux Olympiques. Donc on va pouvoir commenter ces superbes épreuves ensemble, euh. n'est-ce pas Jean-Michel Oui tout à fait, le ski, euh, l'alpinisme, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Il y a du patinage artistique, du saut acrobatique, du bobsleigh, euh, de la course, euh, de patinage, que des trucs qu'on euh, n'y connaît rien d'ailleurs. Alors euh, pré-start, euh, euh, voilà. Ah, c'est beau. Alors là, on admire un petit peu la cérémonie. Ah, c'est la flamme olympique. Ah, c'est Bobby Johnson, c'est Bobby Johnson, donc qui va allumer la flamme. Dans on dirait un superbe tenue disco. On dirait un cocktail Molotov. C'est peut-être le russe, finalement. Je ne vois pas grand-chose. Voilà. Alors, par contre, euh, le son... Et est Les bon. colombes de la victoire. Ah oui, c'est... Ouais. C'est beau, c'est beau. C'est long, c'est long, hein comme toutes les cérémonies... Euh... Alors, one event, one event, ok, alors, on y va, dans un événement, est I need the energizer too. Allez. Merde, c'est un espace. Ah oh là là, c'est beau, quelle euh, douce mélodie. Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. À mon oreille... Donc, c'est ceci. Alors, on y va, on va regarder ce que fait Pierre Palissade en soi acrobatique. Oh, il n'a pas beaucoup d'élan hein, déjà. Alors, c'est beau. Allez, il appuie. Oh, c'est beau. Oh, qu'est-ce qui s'est passé Oh, oh <rire> Ah, il y a un magnifique couplet, là. Allez. Et on voit qu'il y a eu un petit problème avec le français. Ah, bon. Oh, mais quelle belle réception Oui. Ah Pauvre Pierre Palissade, mmh. il était littéralement à côté de ses skis. Ah ça c'est vrai, on peut dire qu'il a déchaussé. Ah ouais, la chaussure, le ski, c'est parti dans tous les sens, c'était une catastrophe. Il a perdu sa chaussure, ses dents et sa femme. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu partir avec l'américain euh, Bobby Johnson. Ouais, c'est vrai qu'il va vite, pas que dans les descentes celui-ci. Ah là, mais ça bon, ça, ça ne nous, ça nous, nous regarde pas. Hein. Oui, on peut dire que ça glisse pas que sur la piste. Allez, t'as ski tu l'as fixé euh, Alors Pierre, explique-nous un peu ta performance. Oui... Euh, J'ai skié... Euh, J'ai tombé... Euh, J'ai relevé... Et... Euh, J'ai tombé. C'est beau ce que tu nous dis là, c'est un peu une métaphore de la vie, c'est touchant je trouve. Oui, j'ai... j'ai touché. Mais comme on dit, c'est toujours la faute des Français. Il a mis un A. Alors on met deux S après le A au moins, qu'on qu rigole. Ça va vite là, deux S. Voilà, Ah ça. Hein on vous fera pas la traduction française, vous irez chercher dans le dictionnaire. Et comme disait Solar, je suis las de trèfle qui pique ton cœur. Voilà. Et il se l'est pris dans las. Alors... Ah ben bah, le patinage artistique, c'est superbe avec la française Fiona Fessard. Ah très très courte cette jupe. Alors on la regarde. Je suis pas sûr qu'elle se soit très bien préparée, on a quelques inquiétudes. Hein. Ah quelle élégance. Quelle beauté. concentration Ah, c'est vraiment très très joli. Allez, on prend un peu d'élan. Qu'est-ce qu'elle va nous faire Pour l'instant, elle fait la belle. Hein. Je ne connais pas les noms des figures, mais je cherche un truc un peu plus... Euh... C'est qu'elle glisse. Elle prend pas de risque. Hein. Alors, on essaie A, B, la flèche du haut, tout ça. Ah ah non, oh là là, non mais qu'est-ce qui lui arrive Je pense qu'elle a essayé de sauter et qu'elle n'y arrive pas. Je pense qu'elle a pas pris son 4 heures. Alors on va essayer des petits quarts de cercle, des demi cercles des... Ah, j'ai l'impression qu'elle a du mal, elle a du mal. Il reste 23 secondes, ça va être très long. On voit, on voit, on voit un peu ses fesses, hein, j'ai l'impression là. Oui, je crois que ça fait partie de la... De l'art, de la note artistique. Ah, D'accord Bon bah je pensais pas que j'allais apprécier ces sports d'hiver Mais finalement hein, On nous donne des, des belles choses à voir Bon à part la performance qui est absolument pitoyable Je n'ai jamais vu un athlète euh, tomber euh, autant J'ai l'impression qu'elle essaye de réchauffer la patinoire Mais est-ce qu'elle va réussir à sauter au moins C'est ça que Allez c'est fini Il lui reste une seconde pour faire quelque chose Ah bah mince ça je... Alors ça c'est dommage ah, par contre, le finish, euh, ah très beau, très beau. Ah, elle, elle a quand, quand même, même une... la moyenne, hein. Euh, non, je crois qu'il y a un point devant, ça veut dire 0,5. Ah, oui. Ah non, 5,2. À... Ah, je ne sais pas, je ne sais pas je ne sais pas sur quoi c'est noté. Je pensais qu'il y avoir des, des, des sauts, des... pas réussi à faire un seul saut, en fait. <rire> Mais c'est quand même un record. Hein. Un superbe athlète, hein. Ah, euh, tout à fait, Thierry. Même si ses capacités en patinage ne sont plus à démontrer, elle est complètement nulle. Ah, ça, Fiona, elle hein, nous a toujours déçus, elle a toujours été constante euh, dans l'échec. Et euh, eh bien, elle était là où on l'attendait, c'est-à-dire les fesses par terre, et complètement, euh, voilà. Elle hein, a dans tous les sens. Alors, Fiona, tu étais absolument magnifique aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé, toutes ces chutes, là D'abord, merci de souligner que j'étais magnifique, c'est très important. Et euh, je ne sais pas, de toute façon, j'étais la plus belle, donc euh, quel important ça à... Et euh, ton entraîneur, il n'a pas été un petit peu. Euh, en colère Non, et puis d'ailleurs, je voudrais profiter ce moment pour le remercier, parce que. il sait rien, mais il m'a tout appris. C'est très intéressant, mais euh, je veux dire, à titre personnel, est-ce que tu n'es pas un peu déçue par ta performance Non, pas du tout. De toute façon, tant que les gens ont pu m'admirer, pour moi, c'est le principal. Euh, D'accord, bah écoute. Euh... Il voilà. a échoué aujourd'hui, oui, comme tous les autres jours d'ailleurs, hein, mais j'ai compris quelque chose de très important aujourd'hui. Le patinage, c'est la guerre. Il faut détruire ses adversaires. Il faut qu'il faut qu élimine physiquement toutes les autres concurrentes. C'est sa seule solution. S'il est la seule à patiner, elle peut gagner. Oui. On va voir donc la performance hein, donc de Célestin Flanchon. Ah le doyen. C'est parti, ça glisse. Voilà, oh il, il tourne. Ah, C'est superbe. Allez, ça qui tient bien Flanchon, un peu plus fort sur, le, sur la droite, là, à fond à droite. À fond à droite. Ah, ah qu'est-ce qui se passe Ah mince. Ah, ça a coupé. Ah. Bon, bah on verra à l'interview hein, ce qui s'est passé, mais. Euh... Ah, deuxième tentative. Oula! <rire> ah, dès le deuxième virage. Ah, quelle catastrophe! On essaye de voir où il est, mais. Ah, non, ça va. Ah c'était beau, c'était beau. Il s'est envolé comme un oiseau euh, Il est en faute, il est en faute. On verra l'interview ce qui s'est passé. Euh, sacré Célestin, euh, il ne veut pas lâcher l'affaire euh, même s'il se croûte euh, à chaque compétition. Ah, tout à fait Thierry. Euh, D'où son surnom, le croûton volant. Ah oui, c'est pas très flatteur mais il faut dire que ça décrit assez bien les trajectoires qu'il a tendance à emprunter euh, rapidement. Euh, toujours au deuxième virage d'ailleurs, il ne lui porte pas chance. Il s'est envolé, on l'a perdu, aucune caméra n'a pu euh, capter ce qui s'est passé, donc euh, on espère qu'à l'interview... Alors Célestin, on t'a vu disparaître en pleine course. Un incident Non oh, mais c'est mal, les gens en bois, trop légers tu euh, es parti en lien, hein. il y a eu volée dans les sapins. J'entendais pendant que j'étais en l'air, il y a un gamin qui a dit à son papa Regarde, regarde, c'est le père Noël, il vole. En parlant de sapins, on souhaite un très joyeux Noël 1984 à tous nos téléspectateurs. Comment On est en 1984, papy Quoi déjà Oui, déjà Oh mince, oh merde Mais euh, il faut que j'aille dire à Josiane que je dois l'épouser eh bah, on, va, on y va, on y va. Ah mais, euh, le problème c'est que... Euh... Ils sont je... où tes chaussons, papy bah, je sais pas, c'est... C'est qui me les a... Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces jeux Eh ben De ces performances de nos amis français. C'était... fascinant. Ah oui, je trouve aussi. Mais c'était bien assez long, déjà. Allez, oui. J'invite bien entendu nos téléspectateurs à liker et à commenter via leur Minitel. Euh, je ouais. suis pleine de qualité, de toute façon, je le sais. D'accord, d'accord. <rire> oui, c'est vrai que les sauts piqués... <rire> sauts piqués, pizza, on sent qu'il a faim. Pour ouais. saut piquer, c'est pas un ton. <rire>